pour que le consommateur soit mieux informé euh, dans ses choix, surtout quand il a envie de faire des choix climat, environnement, biodiversité, pour l'avenir. Quand vous donnez une pomme à un gamin, c'est quand même important de savoir s'il y a des pesticides, parce qu'il n'y a pas que l'impact sur le CO2, sur le climat, mais aussi l'impact sur la santé. Donc c'est pour ça que nous, on est favorable plutôt à Planet Score. Il y a une, un mensonge sur l'information pour le consommateur. Il va se dire Bon, ben, si je prends euh, Ecoscore, c'est A, donc c'est bon. Or, quand on va dans le détail, c'est pas bon sur les pesticides. Tous les sondages le, le, sondage ouais. le montrent il y a une vraie demande de la part des consommateurs pour indiquer la présence et l'impact des pesticides au niveau environnemental et au niveau santé. Il y a des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Il y a des doutes sur l'itinéraire le, le, technique des productions, donc euh, c'est ça que fait, enfin c'est ce boulot là que fait le Planet Score par rapport euh, au PEF qui lui euh, est très réducteur et euh, n'intègre pas tous ces paramètres liés euh, notamment à la biodiversité et au climat et, euh, et peut noter très bien des produits, y compris des produits non bio, alors que les produits bio euh, donnent ces garanties là, pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, euh, pas d'EGM et du bien-être animal, ce qui n'est pas toujours garanti dans des produits qu'on apporte.